Bonjour mes chers élèves de CO2, j'espère que tout va bien, alors je vous propose aujourd'hui une situation de communication intitulée tout simplement, il ne faut pas se faire mal du thème hein, ma nourriture et ma santé, les objectifs de communication sont informer, s'informer sur la santé, prescrire et interdire. Je vous laisse quelques moments observer les images, que s'est-il passé et que disent Sarah est 15 ans. Alors, observez bien, s'il vous plaît, mes chers élèves. Voilà. Alors, regardons bien. Il y a un garçon qui est tombé. Il s'agit de Amine. Amine est tombé parce qu'il courait dans les escaliers. Qu'est-ce qu dit Il ne faut pas se faire mal. Il ne faut pas se faire mal. Alors, écoutons maintenant le dialogue entre Kenza et Sarah et la maîtresse. Alors, commençons par Kenza. Maîtresse, maîtresse, Amin pleure. Maîtresse, maîtresse, Amin pleure. Alors, maintenant, c'est Sarah. Elle est tombée parce qu'il courait dans les escaliers. Elle est tombée parce qu'il courait dans l'escalier. Les Kanza, maintenant. Il a déchiré son pantalon et son genou saigne. Il a déchiré son pantalon et son genou saigne. La maîtresse cette fois. Je vais soigner ton genou. Amin. Kanza. Passe-moi le pansement, s'il te plaît. Je vais soigner ton genou, Amine. Kenza, passe-moi le pansement, s'il te plaît. Sarah, Amine. Amine, il est interdit de courir dans les escaliers. Fais attention encore une fois. Alors, encore pour le dialogue, essayez de mémoriser. Maîtresse, maîtresse, amine pleure. C'est Kenza qui parle. Maîtresse, maîtresse, amine pleure. Sarah. Elle est tombée parce qu'il courait dans les escaliers. Elle est tombée parce qu'il courait dans les escaliers. Kenza. Il a digéré son pantalon et son genou saigne. Il a digéré son pantalon et son genou saigne. La maîtresse. Je vais soigner ton genou, Amin. Kanza, passe-moi le pansement, s'il te plaît. Je vais soigner ton genou, Amin. Kanza, passe-moi le pansement, s'il te plaît. Sarah. Amin. Il est interdit de courir dans les escaliers. Fais attention. Alors, il y a des contenus syntaxiques qu'il faut toujours se rappeler. Par exemple, on dit Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Ou Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Tu ne dois pas. Par exemple, lorsqu'on parle à, à Amine. On dit, euh, tu ne dois pas courir dans les escaliers. Elle est interdit de courir dans les escaliers. De cette façon, non. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il est interdit de. Il est interdit de. Répète avec moi, s'il vous plaît, pour mieux mémoriser. En parlant Amine, cette fois. Amine, tu ne dois pas courir dans les escaliers. Il ne faut pas courir dans les escaliers. Elle est interdit de courir dans les escaliers. Fais attention la prochaine fois. Fais attention la prochaine fois. Fais attention de ne pas courir dans les escaliers. Faites attention de ne pas courir dans les escaliers. Ne cours pas dans les escaliers. Ne cours pas dans les escaliers. Alors j'utilise ici ne plus verbe à l'impératif. Ne pas plus verbe à l'impératif. Alors je répète encore fois le contenu syntaxique. Essayez de mémoriser s'il vous plaît mes chers élèves de CO2. Tu ne dois pas, vous ne devez pas, il ne faut pas, il est interdit de, fais attention, faites attention, fais attention de ne pas, faites attention de ne pas. Euh, vous pouvez utiliser ne plus verbe à l'impératif plus pas, par exemple, ne courez pas dans les escaliers, hein. Ne cours pas dans les escaliers.